La vie est une musique qui s'exprime le matin Elle est belle, intuitive Tu la sens, pense à Maritain Elle se joue du destin Et tu le sens le soir Se nourrit de l'espoir. On la crie. You know, jamais elle ne s'arrête. Même la mort n'y peut rien. Jamais elle ne s'arrête. Jamais. Avec ses peines, ses douleurs Ses accidents de vie, ses couleurs Elle exprime la joie, la joie de vivre ici-bas Avec ses peines et ses peurs, son lot quotidien de ceci comme Le soleil sur ton visage ou la pluie. D'où que l'on soit, où que l'on aille, c'est ainsi comme le soleil. Les êtres chers et disparus restent en nos